Je m'appelle Maxence Sarrazin, j'ai cofondé Fond la Bise il y a maintenant 5 ans. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le transport à vélo. Vélo cargo, et tout type de transport, dans tout type de secteur. Et en gros, c'est transporter des choses d'un point à de façon écologique et économique pour nos clients. A la base, avec mon associé, on était tous les deux passionnés de sport. Pas spécialement de vélo, mais de sport en général, de culture urbaine aussi. Ensuite, on a décidé de monter Fond la Bise en mars 2014. On a commencé tout simplement à la base avec deux vélos et deux ordinateurs portables et maintenant, aujourd'hui, on est en 2019 et on a une vingtaine de courses qui travaillent pour nous, une dizaine de vélos cargo et une entreprise qui se développe assez rapidement et sûrement. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci À la base, euh, étant donné qu'on était une petite structure, on utilisait euh, des outils de base, Pack euh, Office, euh, afin de faire une facturation, qui était essentiellement papier en fait PDF tout simplement. À terme, on a dû passer sur un logiciel de facturation, c'est notre comptable en premier qui nous a parlé de celle-ci. On cherchait quelque chose de, de cloudé, -er, en fait, en fait, avec un accès illimité, euh, en tout cas pour plusieurs collaborateurs, pour On puisse y accéder euh, en étant chez soi, à l'étranger, euh, au bureau. Euh, tout simplement, je pense que celle-ci, ça nous évite de faire des erreurs. Je pense que oui. Alors, nous utilisons celle-ci pour quatre euh, points spécifiques qui sont la création de devis, la création de factures, euh, très simplifiés. Euh, le rapprochement bancaire, qui pour nous est vraiment important, afin de voir où on en est constamment entre nos comptes en banque et, euh, et la facturation, que ce soit client ou fournisseur. Et enfin, euh, afin d'avoir euh, un aperçu global des finances de l'entreprise et du chiffre d'affaires et l'activité en elles-mêmes, avec des exports possibles sur des périodes données, sur des clients donnés, sur plein de petits facteurs comme ça qui aident au final à la prise de décision pour nous.